Tu es né humain, tu as la chance d'appartenir à cette gigantesque famille qui nous rassemble tous. Nous sommes dotés d'un merveilleux outil qui est le corps. Nous pouvons marcher, courir, sauter, grimper, nager, et encore plus fascinant, notre cerveau, incroyable bijou de l'évolution, nous permet de penser, raisonner, analyser, emmagasiner une infinité de souvenirs et de connaissances, mais surtout, nous sommes doués d'émotions, ce don si précieux qui nous pousse constamment à repousser nos limites. C'est ce qui fait de nous une espèce à part. Au fil des générations, nous avons conquis notre environnement. Nous avons façonné la planète pour l'adapter à notre mode de vie. Nous avons dompté les éléments, bâti et organisé des sociétés par-delà les frontières. En 5 millions de civilisations, nous sommes allés bien plus loin qu'aucune autre espèce ne l'a fait en plus de 3 milliards d'années d'existence de la vie. Aujourd'hui, nous entrons tous ensemble dans la période la plus importante de notre histoire. Les deux derniers siècles ont été le théâtre d'un inconcevable enchaînement. Une succession de découvertes majeures, une explosion du progrès technologique et des guerres sans précédent nous ont poussé à surexploiter les ressources de la planète, causant un bouleversement planétaire d'une ampleur inimaginable. Encore plus aujourd'hui, nombre de nos pratiques impactent profondément notre environnement. Nous utilisons chaque année l'énergie produite par 30 centrales nucléaires pour le simple stockage de nos données informatiques. Nous consommons tellement de viande que la culture des céréales nécessaires à la nourriture du bétail est responsable de 80% de la déforestation en Amazonie. L'élevage représente à lui seul plus de 15% des émissions de gaz à effet de serre. C'est plus que le secteur des transports. Nous fabriquons et jetons des centaines de millions de tonnes de nourriture, plastiques et autres produits. Symbole de cette société toujours plus consommatrice, les décharges en sont les tristes témoins. Ces montagnes de déchets ne cessent de grandir. Nous jetons tellement que rien n'est épargné. Pas même les océans. Dans ces derniers, faut il plus de 300 millions de tonnes de plastique qui portés par les courants se rejoignent au cœur du Pacifique et forment le septième continent, étendu invisible de microplastiques, comme six fois la France. Ce plastique tue chaque année plus d'un million et demi d'animaux marins. En mer comme sur Terre. Les animaux sont les victimes impuissantes de ce bouleversement. Qu Ils vivent dans les forêts, les jungles, ou même sur la banquise ou dans la savane, tous sont impactés. Et aujourd'hui, plus d'un million d'espèces vivantes sont menacées d'extinction. Les animaux subissent injustement les conséquences des activités humaines. Aujourd'hui, chacun de nos actes conditionne notre avenir. Et il faut agir rapidement, car nos actions passées, elles, ont maintenant de graves répercussions sur notre planète. Des rivières, des fleuves, des lacs s'assèchent, causant des famines touchant des régions entières. Les incendies sont de plus en plus nombreux et la déforestation toujours plus excessive. Les glaciers, les banquises fondent, le niveau des mers augmente et des îles disparaissent sous les eaux. Chaque jour, des espèces animales s'éteignent. Le nombre de catastrophes naturelles a explosé en quelques années. Séismes, tempêtes, tsunamis, inondations, sécheresses, cyclones et peut-être bientôt éruptions volcaniques. Même en France, on assiste à un bouleversement climatique. On bat des records de chaleur, on subit de plus en plus d'inondations, et on commence même à voir des séismes et des tornades faire des ravages. Quelles conséquences doivent encore apparaître Combien d'autres espèces devons-nous voir disparaître Qu'attendons-nous pour réagir Nous devons nous rendre compte de ce que nous sommes en train de perdre. Pris dans notre quotidien, nos problèmes, nos routines, on ne réalise plus. Alors sors de cette bulle, pose-toi. Respire un grand coup et rends-toi compte. La vie est un subtil équilibre unissant toutes les espèces qui peuplent la planète. Les forêts primaires, vastes étendues luxuriantes regorgeant de vie, captent l'énergie du soleil et le carbone de l'air depuis des millions d'années. Elles abritent les trois quarts de la biodiversité du globe. Ce sont de véritables havres de paix, où animaux et végétaux vivent en parfaite harmonie. Bien avant qu'elle ne se répande sur les continents, la vie est née au cœur de l'océan. On la trouve en abondance dans les récifs coralliens. Grâce aux coraux qui maintiennent l'équilibre de cette vie sous-marine, des millions d'espèces prospèrent. Malheureusement, le quart des coraux de la planète a déjà disparu. Et s'ils continuent de disparaître à cet allure, si quelques années, cette symphonie de couleurs, il ne restera que des vestiges. Les océans sont les vrais poumons de la Terre. Ils produisent à eux seuls 50 à 75 de l'oxygène que nous respirons. Ils relient tous les continents Ils s'étendent jusqu'aux banquises, où l'azur laisse place aux immensités blanches des pôles. Ces derniers réfléchissent les rayons du soleil et régulent la température de la Terre. Ils sont le refuge d'animaux fascinants qui ne trouvent leur place nulle part ailleurs. La terre est un paradis qui abrite d'innombrables trésors. Les majestueux sommets des Alpes, des Andes, de l'Himalaya, foyers d'écosystèmes uniques. Les plaines arides du désert de Namib, du Simpson, du Salar de Yumi. Les volcans, ces géants millénaires si mystérieux, traces d'un monde souterrain encore méconnu. Et comment ne pas citer le Grand Canyon, les Gorges du Verdon, les monts Fuji et Kilimanjaro Campagne de la province de Gonzi, les chutes Victoria, paysages époustouflants de la Patagonie, les Highlands d'Écosse ou encore la savane de Tanzanie. La Terre nous fournit tout ce dont nous avons besoin. C'est une création exceptionnelle. Chaque chose y est à sa place et joue son rôle dans cette gigantesque valse parfaitement orchestrée. Nous ne pouvons pas continuer de détruire notre planète, cet îlot de vie perdu dans ce si vaste univers. Nous avons besoin de conserver l'équilibre qui nous est essentiel pour survivre. Nous devons cesser l'excès. Nous ne pouvons pas aujourd'hui continuer de nous servir plus que ce que la nature peut renouveler. La Terre n'a pas besoin de nous, et nous avons besoin d'elle. Il est de notre devoir de la préserver. Elle et toutes les espèces qui la peuplent. Trop d'animaux sont morts par notre faute. Eux qui nous ont tant donné, nous ont tant inspiré. C'est maintenant à nous de les protéger. C'est vrai qu'on en entend tellement parler que cela peut devenir banal. Et n'oublions jamais que c'est notre futur qui est en jeu. Le réchauffement climatique reste le plus gros problème auquel nous devons faire face. Nous sommes tous concernés. Alors arrêtons de nous diviser, de nous critiquer. Car mis à part créer un climat de tension et enfermer chacun dans ses idées, cela ne servira à rien. Si nous voulons avancer, cassons les barrières qui nous séparent, qu'importe nos convictions. Essayons de comprendre ceux à qui on s'oppose. Dépassons les simples actes ou décisions. Plutôt que de nous faire des reproches, apprenons à agir ensemble. Encourageons-nous à changer nos habitudes. Prenons-le comme un défi. Pouvons-nous que nous pouvons nous unir pour une cause commune. Quand il le faut, nous pouvons mettre de côté nos différences. Bien sûr, nous ne sommes pas naïfs. Tout ne peut pas être parfait, mais on peut participer chaque instant à rendre le monde meilleur. C'est notre premier combat commun. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous devons tous nous unir pour sauvegarder ce que l'on a de plus cher. La Terre est notre patrimoine. Alors faisons tous ensemble de l'année 2020 le début d'une nouvelle ère.